Bonjour les -re Reporters. Sous la chaleur de l'armatin, nous sommes sortis de Ouagadougou ce matin pour aller connaître un village où les crocodiles sont des animaux sacrés et cohabitent avec les habitants sans problème. Il est difficile d'imaginer un animal si grand avec cette image féroce en train de se balader docilement entre les personnes. Alors, nous allons voir et filmer cela de nos propres yeux. On quitte la route nationale qui mène à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville de pays, après une quarantaine de kilomètres, et on rentre dans une piste de terre. Nous avançons doucement, nous demandons aux personnes au bord de la route, et finalement, nous allons arriver. Voilà Basoulé, le village avec une mare qui abrite plus de 200 crocodiles sacrés. Ces crocodiles du Nil sont apparus ici des milliers d'années avant, selon la légende, et ont sauvé les populations de la sécheresse, ce qui a fait que les habitants de Vasoulay respectent leur vie. Aujourd'hui, cette mare avec ces crocodiles est une source de richesse pour ce village, puisqu'il y a des milliers de touristes qui viennent chaque année visiter les animaux, ce qui fait que les gens de Vasoulay sont très fiers de montrer leur village et de nous faire un tour. Bonjour Globe Reporter, ici c'est dimanche et on est à Bazoulé. Bazoulé c'est à peu près à 37 km de Ouagadougou et c'est un endroit très très spécial. On est avec Fidel Kabouret qui est guide touristique à Bazoulé et il va nous raconter pourquoi c'est spécial Bazoulé. Qu'est-ce qu'on va visiter D'abord on va visiter les tortue terrestres, après les tortues, on va aller visiter les crocodiles sacrés. Après les crocos, il y a l'artisanat qu'on peut visiter. Après l'artisanat aussi, il y a un bar-restaurant où on peut trouver une, un petit change à visiter. Et après, là-bas, il y a un musée qu'on peut voir à Bazoulé aussi. Mm -hmm. Mais nous, Globe Reporter, on est très intéressés aux crocodiles parce qu'il y a pas mal de classes qui m'ont demandé à propos des animaux sacrés. Alors, on va faire la visite et on va vous raconter petit à petit. On y va il y a pas de On y va. Merci. Avec Fidel, on va vers la mare et on se retrouve face à face avec ces crocodiles sacrés. Là, on est à la mare aux crocodiles sacrés. Donc, euh, l'histoire est que les crocodiles euh, sont venus. En fait, le village était carrément sec euh, et la population devait parcourir plus de 10 à 15 kilomètres dans les villages voisins pour aller chercher de l'eau. Et un jour, en allant aller chercher de l'eau, ils ont croisé deux crocodiles au milieu de la forêt qui baladaient. Et après, les crocos sont venus dans les coups des gens, mais qui n'agressaient personne. Et comme les gens savent que où il y a les crocos, il y a toujours de l'eau, il les a suivis pour aller trouver que les crocos ont créé un grand trou sous les buissons pour y faire leur nid. Et l'eau ne finissait pas dans leur trou. Même pendant la sécheresse, il y avait toujours de l'eau. Et chaque fois, la population se dirigeait vers leur trou pour aller piger de l'eau. Et les crocos ne faisaient pas du mal. Et depuis lors, eux aussi, ils ont décidé de ne plus faire du mal ni tuer un crocodile. Et là, quand ça mère, on les enterre comme des humains, on fait des cérémonies pour eux. Et chaque année, on organise une grande fête de joie et de reconnaissance pour les crocodiles qui sont là. Donc, ça fait que les enfants, ils nagent dans l'eau. La nuit, les crocos, ils sortent, ils rentrent dans le village, ils rentrent même dans les cours des gens. Mais il n'y a pas de problème. Il y a très longtemps qu'on vit en harmonie et qu'on continue de le vivre. Donc là, c'est un crocodile, c'est un mâle croco qui n'est qui pas très âgé, qui a 80 ans. Et si c'était une femelle, les femelles peuvent aller jusqu'à 150, mais les mâles ne dépassent pas 130. Donc je ne sais pas pourquoi les, les, les, les, les, mâles, les femelles vivent plus longtemps que les mâles. Et voilà pour cette petite découverte de Basoulé, la ville au crocodile sacré. C'était Tatiana c'est pour les Globe, Reporters depuis Basoulé.